de cette libération énergétique pour certains qui devraient voir votre taux vibratoire, votre taux énergétique augmenter. Dans quelle mesure je vous invite à me le dire dans les commentaires de cette vidéo pour ceux et celles qui auront mesuré leur taux vibratoire avant cette séance et qui l'auront bien sûr mesuré après. En tout cas si cela se passe pour vous comme cela se passe à chaque fois pour les soins énergétiques que je fais à mes clients et eh bien votre taux peut être multiplié par 2, 3 voire plus ne vous en détonnez donc pas, c'est normal. De petites précisions à ce sujet, je vous mets en barre de description un lien vous permettant d'imprimer les deux cadrans de Bovis que j'utilise. Le premier va jusqu'à 4 millions d'unités Bovis. 95% de mes clients ne dépassent pas les 4 millions puisqu'ils se situent en général entre 300 000, euh, allez entre 250 000 trois 300 000 à 2 à 3 millions, voire 4 millions d'unités Bovis. Pour quelques rares personnes très très connectées. Donc, je vous mets quand même un second cadran alors bien au delà euh, de ces chiffres, vous allez voir. Et pourquoi je vous dis ça? Et bien parce que suite à un soin énergétique, votre taux vibratoire augmente nécessairement. Sinon, c'est qu'il y a un quack en oh, quelque part. Soit le thérapeute ne vibre pas suffisamment haut pour accéder déjà lui-même au monde énergétique, à la sphère céleste qui permet par la suite de vous soigner, entre guillemets, au niveau énergétique, émotionnel, spirituel, mental, etc. Soit, s'il vibre suffisamment haut, mais que votre taux vibratoire n'augmente pas suite à son soin, eh bien, c'est sûrement parce que son taux vibratoire est inférieur au vôtre et donc il ne peut bien évidemment pas vous tirer vibratoirement vers le haut. Petit bémol, pour les soins énergétiques collectifs, ce ne sont pas des soins énergétiques personnalisés, ciblés pour vous. Ce ne sont pas des soins énergétiques que l'on fait juste pour vous, donc les résultats ne sont pas les mêmes que ce que vous auriez pu atteindre lors d'une séance individuelle, bien évidemment. La deuxième précision concernant le taux vibratoire, c'est que les données que vous trouvez sur internet autres et qui font état d'un taux vibratoire humain moyen de 10 000-12 000 unités Bovis ne sont plus du tout d'actualité. Ces données étaient valables il y a encore quelques années, oui, mais depuis, le taux vibratoire de la Terre a littéralement explosé. Il était de 12 000 en 2010, 40 000 en 2020 et de, tenez-vous bien, 2 284 000 unités Bovis début août 2022. Si vous prenez le cadran du niveau vibratoire que l'on trouve partout sur internet et que je vous mets ici à l'écran, vous voyez qu'il indique que le taux moyen de la Terre se situe entre 15 000 et 18 000 unités bovis et que donc le taux d'un humain en forme est entre 12 000 et 15 000 unités bovis et que l'humain moyen est entre 9 000 à 12 000 unités bovis. Et ce même cadran, considéré entre 57 et 60 000 unités Bovis, on parlait soit d'un maître spirituel, soit c'était un niveau pathogène car le taux vibratoire était bien trop élevé. Or, comme je vous l'ai dit, quand je mesure le taux vibratoire d'un client, soit pour un soin énergétique ou à l'occasion d'un bilan énergétique, je n'ai eu de mémoire personne avec un taux vibratoire inférieur à 250 unités Bovis ces derniers mois. Et après le soin ou la libération énergétique que je leur fais, voir 1 million, 2 millions d'unités Bovis est vraiment très je ne m'étonnerai pas davantage sur le sujet, ce n'est pas l'enjeu de cette vidéo. Si cela vous intéresse ou que vous désiriez augmenter votre taux vibratoire, je mettrai en ligne dans les 2-3 jours suivant la première diffusion de cette vidéo, une vidéo spécialement sur le taux vibratoire, que je devrais intituler, je pense, taux vibratoire élevé pour la loi de l'attraction, se connecter au ciel, pourquoi et comment et dans laquelle donc je vous donnerai entre autres 30 points vous permettant d'augmenter votre taux vibratoire. Je vous invite donc d'ores et déjà à activer la petite cloche de notification avec votre abonnement afin d'être informé de la sortie de cette vidéo très très importante, croyez-moi, mais aussi afin que vous puissiez recevoir en direct les prochains soins énergétiques que je ferai et être informé aussi bien sûr de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Je pense notamment à celle sur la glande pinéale et aux soins énergétiques qui la suivra. Allez, avant de vous expliquer les conditions, le déroulé et que je fasse ce soin énergétique que collectif, cette libération énergétique, place d'abord au générique de présentation et à vos likes. Alors, ce soin, le premier soin collectif que je fais sur ma chaîne, le premier soin énergétique collectif, en tout cas, que je fais, puisque j'ai déjà fait plusieurs séances hypnose collective sur YouTube et même en direct. Ce soin énergétique, lui, n'est pas en direct, je vais le préparer à la vos pour ce soir, donc lundi 8 août 2022, à l'occasion du grand portail énergétique du Lion. Je ne fais pas en direct car je ne veux pas avoir de perturbations dues au Wi-Fi et je ne peux pas être au soin connecter donc aux énergies et devoir gérer la logistique, c'est juste pas possible. Alors petite précision, peu importe le jour, l'heure, le mois ou l'année au cours de laquelle vous faites ce soin, il est et sera toujours actif avec les énergies de ce 8 Août. Donc, même si vous le faites au replay, quel que soit le jour où vous faites ce soin, vous bénéficierez bel et bien des énergies du soin, rassurez-vous. Alors, qu'est-ce que le grand portail énergétique du lion du 8 août, portail énergétique le plus important de l'année? Alors, ce portail est lié à Sirius. Qu'est-ce que Sirius? Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel. Elle est connue depuis l'antiquité pour être notre soleil spirituel. Les égyptiens le portaient d'ailleurs une influence supérieure à celle du soleil, ce qui les a amenés à construire la grande pyramide d'Égypte de telle manière que lorsque Sirius est à son apogée, donc le 8 août, et eh bien ces rayons tombent perpendiculairement sur la face méridionale de la pyramide et on pense même que les Égyptiens croyaient que la grande pyramide d'Égypte pouvait capter l'énergie du cosmos et en particulier l'énergie de Sirius. Elle avait une telle importance pour eux qu'ils ont lié le nouvel an à Sirius. Mais ce n'est guère étonnant, vous me direz, puisque Sirius était pour eux ni plus ni moins que l'âme d'Isis Isis est d'ailleurs appelée princesse de Sirius. De nombreuses civilisations antiques y voyaient d'ailleurs le lieu de vie d'être vibratoirement supérieur et un certain nombre pensaient que les hommes viendraient de Sirius et en seraient donc originaires. Alors, petite touche d'humour, si vous pensiez que les hommes venaient de Mars et les femmes de Vénus, eh bien non, on viendrait tous de Sirius il faut savoir que dans l'antiquité on pensait que cette période était une porte d'entrée vers le ciel, une possibilité de connexion à notre moi supérieur et qu'elle activait notre esprit, notre cœur, notre âme. Alors pour en revenir au portail de Sirius, l'ouverture du portail de Sirius a eu lieu en juillet donc on bénéficie de ces énergies depuis quelque temps déjà mais ces énergies sont montées montées montées jusqu'à atteindre leur point culminant ce 8 août comme tous les 8 août d'ailleurs et dès le 9 août le portail va se refermer très vite puisque la fermeture euh, total du portail est le 12 août donc juillet jusqu'au 12 août est la période énergétiquement la plus propice de l'année et en l'occurrence ce 12 août 2022 sera une super lune alors autant vous dire que cela va pulser énergétiquement par là et donc le grand portail énergétique du lion du 8 août et eh bien désigne tout simplement le moment où Sirius est un parfait alignement avec le soleil et la terre et où on bénéficie au même titre que la terre d'ailleurs de très très hautes vibrations énergétiques capables de générer des réveils, des éveils, des élévations de conscience de plus en plus hautes en fonction bien sûr d'où on se situe déjà vibratoirement parlant. Petite information numérologique euh, au passage, le 8 août on a donc un double 8 un double infini le 8 représentant l'infini bien sûr mais aussi l'abondance le pouvoir on est en année 6 donc on a 8 plus 8 plus 6 qui nous font 22 qui est un nombre maître donc un nombre extrêmement puissant prometteur pouvoir représenter la lumière l'amour inconditionnel euh, l'illumination spirituelle la transformation des rêves en réalité et également de grandes bénédictions à l'échelle de l'humanité et c'est donc avec toutes ces notions toutes ces possibilités énergétiques spirituelles que je vous propose donc aujourd'hui ce soin énergétique qui va doublement bénéficier des énergies de Sirius puisque non seulement je le fais ce lundi 8 août donc le jour du portail et il est très précisément 14h06 <rire> mais en plus je vais aller me connecter directement à l'énergie de Sirius mais pas que je travaille énormément avec les oges les Archoges, plus particulièrement avec les Archoges Michael et Raphaël avec l'énergie christique depuis toujours le tout premier souvenir que j'ai enfin donc je devais avoir deux trois ans c'est moi priant euh, Marie je suis née en 77 j'ai 44 ans donc <rire> Ça date, je travaillais avec les énergies égyptiennes, certes depuis bien moins longtemps, mais elles ont toujours été là, m'ont toujours attirée. Vers, euh, vers 8-10 ans, pendant que j'entraînais, disons, mon, mon troisième œil, je cherchais déjà à construire une pyramide pour y déposer mes souhaits. Bref, j'ai toujours été fascinée par l'Égypte antique mes tâches de naissance euh, en forme de triangle et même de pyramide puisque euh, trois grains de beauté euh, délimitent euh, chacune de ces deux tâches de naissance qui m'ont d'ailleurs toujours intriguée de ce que je m'en souvienne, doivent, je pense, y être pour quelque chose. Voilà, donc je travaille avec l'énergie christique, le divin. Bien évidemment, les énergies égyptiennes, l'énergie d'Isis, euh, entre autres. Petite anecdote, Isis m'avait révélé euh, certaines choses qui m'ont poussé à faire des recherches sur elle et à me rendre compte un certain nombre de choses, dont le fait qu'on partage la même date de naissance. Dieu merci, ce n'est pas la même année, je vous rassure. Le jour où était célébrée en Italie la résurrection d'Osiris, son époux, correspond à la date de naissance de ma flamme jumelle. Et le jour de la fête d'Isis en Égypte euh, correspond au jour où je suis sortie adolescente avec l'homme de ma vie, donc ma flamme jumelle. Et le jour de naissance de Seth, donc celui qui a tué Osiris par jalousie, le séparant donc d'Isis, correspond à la date de naissance de celui qui a fait que j'ai cessé de sortir avec ma flamme jumelle quand j'étais adolescente. Donc, et, euh, et cette même date correspond également à la date de mon mariage avec mon ex-mari. Voilà pour les petites anecdotes. Je travaille également avec l'énergie de Sirius. Alors, j'allais dire depuis peu, parce que j'ai été officiellement initiée depuis peu. Mais cela fait quelques années que je reçois des connaissances venant du galactique, comme on les appelle. Mais je vous avouerai que cela a été moins, moins naturel pour moi que les énergies christiques ou égyptiennes. Et donc, c'est eux qui venaient à moi et jamais l'inverse. Même si... Je voyais bien qu'ils qu m'instruisaient énormément et qu'ils avaient pas mal de choses à partager. Alors, forcément, hein, quand, quand je me suis formée à, à l'énergétique, je me suis plus ouverte à ces énergies, j'ai appris à les connaître. Et puis, l'univers m'a envoyé ces derniers temps pas mal de signes, m'orientant vers Sirius. Beaucoup de connaissances aussi, c'était d'ailleurs assez hallucinant parce que, les connaissances étaient totalement raccord avec les signes que j'avais eus. Bref, et donc au cours d'un soin énergétique que m'a fait euh, mon énergéticienne, elle a été surprise parce que l'énergie de Sirius est venue me faire ce soin. Alors que depuis que j'ai fait des soins avec elle, ce sont les archoges, Marie, le Christ, les énergies égyptiennes qui se présentent, mais là c'était Sirius. Elle m'a mis les énergies de Sirius et elle m'a dit « tu devrais t'intéresser aux énergies de Sirius ». 24 48 heures sont passées, je ne sais plus. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de m'y intéresser davantage. Et ne voilà-t-il pas que je fais un soin énergétique à une cliente et là, qu'est-ce qui apparaît Sirius Même si je ne l'ai compris qu'après coup. Et donc, je reçois beaucoup d'informations. On me parle de l'énergie des étoiles, l'énergie du cristal, du diamant. C'est un soin qui s'est essentiellement déroulé dans la mer, c'était la première fois que je faisais un tel soin, j'avais le goût de la mer dans la bouche, il y avait des, des vortex dans tous les sens, on me dit plein de choses, on me montre plein de choses, etc. Alors il faut savoir que quand je me suis intéressée à Sirius, c'était autant qu'étoile, savoir ce qui se disait sur elle, etc. Je ne me suis pas du tout intéressée à une quelconque initiation énergétique, ce n'est que suite aux soins que j'ai fait à ma cliente que j'ai été voir s'il y avait ou pas une formation énergétique sur Sirius et oui elle existait je me suis donc formée à l'étoile de Sirius et l'énergie des dauphins j'ai compris pourquoi le temps s'était déroulé dans l'eau pourquoi j'avais vu ma cliotte euh, en, en sirène et en approfondissant j'ai compris également les raisons pour lesquelles on me parlait de l'énergie du cristal etc bref j'ai suivi la formation pour être officiellement initiée mais honnêtement j'avais déjà reçu en live l'initiation par Sirius elle-même voilà, donc, peut-être été un petit peu longue, excusez-moi, mais pour ce premier soin énergétique collectif, en plus de vous parler de l'étoile de Sirius, je me devais de vous parler du taux vibratoire très, très important pour vous et des énergies que j'utilisais aussi, c'est la moindre des choses. Donc, voilà, c'est fait. Pour les prochains soins collectifs, il me suffira simplement de faire référence à cette vidéo pour les nouveaux arrivés sur la chaîne. Nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, pour ce soin énergétique, cette libération énergétique pour certains, il faut savoir que mon cercle de lumière, mes guides, les énergies avec lesquelles je travaille, ont créé un espace, un espace énergétique spécifique pour cette séance, ce qui veut dire que les prochains soins collectifs ne se feront pas dans cet espace. Cet espace est vraiment consacré aux soins que je vais faire aujourd'hui. Seules les personnes dont l'âme est lumineuse peuvent y accéder, les autres se verront tout bonnement refuser l'entrée. Bien évidemment, cet espace est placé sous très haute protection et à de multiples niveaux. Il est composé de l'ensemble de mon cercle de lumière, de mes guides, de mes protecteurs. Vos propres guides de lumière y sont cordialement invités pour vous aider pour ce soin et cette libération énergétique. Je vais commencer par une toute petite méditation de 5 minutes je pense, simplement le temps que vous relaxiez un peu et puis je commencerai le soin, donc je ne parlerai plus, vous allez uniquement entendre la musique. Je prendrai éventuellement des notes de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je canalise, c'est comme cela que je procède pour les soins énergétiques privés, pas pour les hypnoses, je précise. Je vous invite donc suite au soin à écouter les éventuels messages que vous aurez. Petit aparté, je précise que je ne suis pas médecin, je ne pratique pas la médecine et ne pose aucun diagnostic d'aucune sorte. Si vous avez des symptômes, des troubles, des maux, qu'ils soient physiques, émotionnels, psychologiques, etc., je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin et de suivre à la lettre ses prescriptions. Voyez, d'une manière générale, tout ce qui est soins énergétiques, méditation, hypnothérapie, etc comme éventuellement quelque chose de complémentaire. Allez, faites une très bonne séance et vous invite simplement à fermer les yeux. Vous allez prendre une profonde inspiration et vous soufflez. Peu importe que vous soyez allongé ou assis, concentrez-vous simplement sur votre respiration. D'ailleurs, vous allez respirer en toute conscience. Vous allez donc prendre le temps d'accompagner chaque mouvement à l'inspire et à l'expire. et respirez profondément… et soufflez l'air par votre bouche en imaginant que toute forme de tension s'évacue maintenant… et encore plus… imaginez, visualisez toutes ces tensions qui qui disparaissent de plus en plus concentrez-vous sur l'ensemble de votre corps qui se détend de plus en plus Vous pouvez déjà imaginer comment vous vous ancrez à la terre, au cœur de la terre, comme si comme si vous aviez des racines, des racines qui allaient simplement s'implanter au cœur de la terre… d'autres visualisent peut-être une corde… une corde d'or et d'argent… qui va s'enraciner… au cœur de la terre… laissez à présent ces énergies remontez, remontez du cœur de la terre par les racines ou par la corde d'or et d'argent, remontez, traversez vos jambes, jusqu'à venir s'ancrer à votre cœur, et à partir de votre cœur, imaginez une corde d'or et d'argent qui, qui monte, qui monte verticalement, traversant votre tête et se dirigeant droit au centre de l'univers Vous reliant ainsi au ciel… et sentez ces énergies redescendre… toujours… par cette corde d'or et d'argent… redescendre… traverser votre tête est venir s'ancrer à votre cœur… Libre à vous d'imaginer si vous le souhaitez… vos anges gardiens… vos guides de lumière… ainsi que vos protecteurs vous accompagner durant ce soin. Je vais à présent pouvoir commencer le soin et, afin de vous y connecter. Dites simplement à haute voix ou mentalement dans votre tête, je me connecte à présent au soin énergétique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 à présent aux soins énergétiques faits par Audrey pour le grand portail énergétique du lion. Alors ça y est, le soin est terminé, vous pouvez garder les yeux fermés, les ouvrir, peu importe, le temps que je vous fasse le, le débriefing, le débriefing de ce soin. Donc, au début, il y avait une armée d'auge. Euh, alors ça va un petit peu décousu, hein. j'ai marqué des, quelques mots clés, hum, alors d'une manière générale, hein, on est parti de, euh, donc vous êtes arrivés on va dire, euh, je voyais plein d'âmes, plein d'âmes sous, euh, euh, sous forme de lumière, euh, c'est comme ça qu'on m'a qu montré ça, vous étiez euh, coeur de au cœur de la grande pyramide d'Égypte vous avez plongé tant que lumière dans quelque chose quelque chose qui avait été euh, préparé par euh, par les rayons de, de Sirius euh, et puis après y avoir plongé vous êtes remonté euh, à l'aide de ce rayon hmm. Alors, je ne sais plus jusqu'où, est-ce euh, que je l'ai noté Non, je ne l'ai pas noté, mais il y a eu une étape euh, intermédiaire. Euh, après, vous vous êtes retrouvés sur Sirius, et là, euh, <rire> et là, vous étiez un petit peu partout, sous, forme, euh, sous des formes lumineuses. Euh, et là, c'était un peu comme une... Euh, <rire> J'ai l'impression d'une colonie, là, vous êtes euh, tous partis euh, à différents endroits. Alors, j'en voyais certains dans, dans, dans des cristaux, comme dans un cocon. Euh, j'en voyais d'autres euh, se, se baigner. Enfin, c'était une ambiance un petit peu, euh, un petit peu beaucoup, euh, assez paradisiaque. Euh, j'en voyais certains qui parlaient avec des êtres euh, lumineux d'une manière générale, euh, on m'a parlé de, de purification pour certains, de prise de conscience pour d'autres, alors bien sûr les deux peuvent, euh, peuvent se cumuler, il euh, y en a qui se sont reposés, ressourcés, vraiment voilà, c'était voilà, comme euh, vraiment j'ai eu, euh, <rire> eu cette impression de, de colonie paradisiaque où en fait chacun est allé chercher euh, ce dont il avait ce dont il avait besoin ce dont il avait envie euh, j'ai vu certains d'entre vous dans un, dans un immense dôme enfin d'ailleurs pas si immense que ça hein. euh, enfin bon c'était un, un dôme un dôme blanc euh, là il y a eu Métatron qui est qui est intervenu et il vous a été délivré des, des connaissances. Alors voilà, là je vous dis un petit peu les, les différentes choses que j'ai perçues. On m'a énormément parlé de purification de votre âme, qui était donc en train de s'opérer, de purification de votre âme, de purification de votre cœur. Qu'est-ce que j'ai marqué Oui alors, euh, on m'a dit que certains ont reçu des messages, des conseils, D'autres ont appris des, des choses. Et puis, alors, euh, après, je pense, hein, ça devait être une, une sorte de deuxième partie, puisque vous avez tous été réunis, en fait. Alors, je voyais, euh, euh, je voyais Isis, mais euh, immense. Je l'ai jamais vu comme ça, comme une... Enfin, immense, je ne sais même pas. Je même pas donné une estimation de taille mais vous proportionnellement euh, vous étiez une nuée euh, donc euh, re regroupée devant et euh, et, euh, et là elle a voilà on a Isis qui a expulsé des énergies négatives tu voyais des trucs qui volaient de partout et, euh, et au bout d'un moment, au fur et à mesure, eh bien, la, la, la nuée noire de, de, de, de, euh, de personnes que vous formiez euh, est devenue une, une nuée blanche. C'était vraiment magnifique. Euh, et euh, et au-dessus de cette nuée, il y avait un, un immense cercle. Je ne peux même pas vous dire la dimension. Euh, un, un immense cercle qui vous a envoyé de, de, de l'énergie, etc. C'était vraiment, vraiment très très beau. Certains d'entre vous ont reçu euh, des ailes. Euh, on m'a dit voilà que vous étiez maintenant des pépites. J'ai demandé s'il y avait des messages. Donc ce qu'on m'a dit, c'est que vous pouviez y revenir quand vous voulez. Et que vous continueriez, euh, et que vous allez continuer à vous élever, à apprendre d'autres choses, à découvrir d'autres choses. Euh, on m'a dit, soyez heureux et brillez. Voilà. Alors, il y a deux, trois messages. Donc, il y a, soyez heureux et brillez. Euh, J'ai demandé s'il y avait euh, un message en particulier. Euh, alors... Attendez, donc non. Alors il y a soyez heureux et brillez. J'ai demandé s'il y avait quelque chose de complémentaire à ce message. On m'a dit tout va bien se passer. Ensuite, j'ai demandé s'il y avait un message pour pour ceux et celles d'entre vous voilà qui euh, qui étaient peut-être un peu euh, un peu euh, un peu en difficulté etc avant le soin. Et ce qu'on vous dit c'est cultiver la foi et vous récolterez et après je vous ai vu redescendre euh, en une pluie d'étoiles c'était magnifique euh, vous redescendiez euh, euh, sous forme de pluie d'étoiles donc à mon avis pendant que je parle là tout le monde n'est pas revenu parce que <rire> Je continuais non seulement à voir encore cette pluie d'étoiles euh, donc, euh, donc descendre sur la Terre, mais jusqu'à présent, je continue encore de voir euh, ces, euh, ces, ces étoiles redescendre sur Terre. Voilà, donc ce soin est à présent terminé, cette, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, je vous remercie de liker de partager de commenter merci pour les dons également que vous faites à la chaîne et bien évidemment si vous désirez une formation en énergétique si vous désirez un soin euh, un soin énergétique une libération énergétique l'harmonisation de lieux etc une séance d'hypnose euh, un bilan énergétique bref vous trouvez tout ça au barre de description je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir.